Futurs Proches, ce sont des ateliers de micro-récits imaginés collectivement et localement pour imaginer des futurs résilients positifs pour nos villes et nos villages. On les a fait travailler en petits groupes autour de quartiers spécifiques de Lausanne avec des exercices très séquencés qui leur permettent de se choisir, de choisir les quartiers, de faire connaissance, de proposer un début et une fin d'histoire, un personnage, que chacun apporte un élément de l'histoire et qu'à partir de ces éléments, ils puissent rédiger et puis ensuite nous raconter l'histoire qu'ils ont imaginée ensemble. En se laissant guider, on commence à rentrer dans le jeu et à prendre du plaisir à co-construire ensemble une histoire dont on ne sait pas au début où elle va nous emmener. L'ambition de Futur Proche, c'est de nourrir les imaginaires du plus grand nombre de personnes. On lance ce soir le projet à Lausanne et il y aura de nombreuses autres dates en France et en Suisse bientôt.